Les Alpes nous appellent, il faut croire au miracle quand les Alpes nous appellent Et soyons courageux, amis pour toujours Nous vaincrons ceux qui nous jouent des tours, nous ne reculerons jamais Amis pour toujours, nous vaincrons ceux qui nous jouent des tours, nous ne reculerons jamais Le merveilleux monde des Alpes n'arrête jamais d'inspirer les habitants de ce pays. Tous aiment ce monde et font tout leur possible pour garder cette ambiance magique. Rogi, tu sais, on n'arrive à rien pêcher depuis deux jours maintenant. Oh, on est de mauvais pêcheurs. <rire> ce n'est pas vous, c'est juste qu'il n'y a pas de poisson dans la rivière. Castor, qu'est-ce que ça veut dire Il n'y a pas de poisson c'est comme ça. Ils y étaient et ils y sont plus. Ce n'est pas possible. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Les amis, il n'y a vraiment pas de poissons ici. Il faut faire quelque chose. Il faut retrouver les poissons. Coco, je crois connaître ce rire. Vous pensiez que je n'existais plus On ne peut pas me vaincre. Laisse partir notre ami Tu dis mon ami Gastor, qu'est-ce qu'il t'arrive Coco, appelons l'esprit des montagnes. Qu'est-ce qui s'est passé Bonum Malheur Ton frère jumeau semble tramer quelque chose de terrible Je vois que c'est encore un de ses tours. Les poissons ont disparu Les poissons sont empoisonnés par la magie de Maloum Tous ceux qui vont en manger deviendront méchants Vous devez aller dans la forêt et prévenir les habitants le plus tôt possible Montez sur ce radeau. Et toi, mon ami, travaille avec ta queue. Maintenant, allez-y, mes amis, et sauvez les Alpes Les amis de la vallée, venez à table Je suis désolée mais nous n'allons pas manger le poisson Il est sous la magie de Maloum De quoi vous parlez Quelle magie Bonum a demandé de prévenir tous les habitants de la forêt des fourberies de Malum. Nous croyons Bonoum. Il a toujours protégé notre forêt et nous sommes prêts à nous battre. Les amis, vous êtes prêts Allons-y. Ils sont tous mes esclaves. Ils sont tous sous mon pouvoir Vas-y, attrape-le Ma magie n'a pas marché Laissez-le partir Le mal doit être chassé par le bien et il n'est jamais trop tard de corriger ses erreurs. Aujourd'hui, vous avez tous fait une bonne action. Vous êtes tous défenseurs des Alpes. Les Alpes nous appellent. Il faut croire aux miracles. Quand les Alpes nous appellent. Et soyons courageux, amis.